Alors pour quelqu'un qui gagnerait le SMIG et qui souhaite euh, investir dans l'immobilier, il va falloir qu'il fasse quand même un petit peu des Pour faire cette épargne là, il va falloir qu'il mette en place euh, certaines routines qui vont lui permettre justement de dégager un peu d'argent tous les mois pour le mettre de côté afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Donc pour pouvoir ré réussir à faire un petit peu d'épargne et mettre de l'argent de côté quand on quand on gagne le SMIG, la première chose c'est d'éviter d'acheter des choses qui sont superflues. Je sais qu'on est tous attirés par plein de choses, puisqu'on est en permanence fusillé par la télé sur le nouvel iPhone, sur la dernière paire de sneakers, etc. etc. Et en achetant ce type de produit, lorsqu'on n'a pas le moyen de le faire, eh bien ça va éviter qu'on puisse mettre de l'argent de côté pour demain investir dans l'immobilier. Donc la priorité, c'est d'éviter en fait de dépenser de l'argent sur des choses qui sont superflues, qui nous apportent un plaisir immédiat, mais qui nous n'apportent pas de valeur dans le futur. Toutes ces choses-là, il va falloir les limiter à son maximum dans la mesure du possible pour pouvoir réussir à dégager 100, 200, 300 euros par mois à mettre de côté. Alors je sais que 100, 200, 300. Quand je dis 300, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes qui n'ont juste que le SMIC et qui ont du mal déjà à, à boucler la, la fin du mois. Mais euh, je pense que ceux qui acceptent de faire cet effort, de se priver de certaines choses qui sont des choses superflues, qui ne sont pas des choses vitales, peuvent mettre de l'argent de côté tous les mois et finissent à terme à se créer une petite épargne qui vont leur permettre justement de pouvoir investir dans l'immobilier. Et à partir de là, ils auront mis en fait le pied dans une machine qui va leur permettre de s'enrichir ensuite en permanence. Et ce qui est hyper important, c'est le démarrage de cette machine qui est en fait le fait de commencer à mettre un petit peu d'argent tous les mois, dès le début même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Celui qui arrive à faire ça, ben je suis pratiquement sûr de miser sur lui pour que dans un, dans un futur proche, il puisse vraiment passer à un autre niveau de, de finance. Pourquoi faut-il mettre de côté pour avoir un crédit immobilier avec le Smith alors pourquoi il faut mettre de côté un peu d'argent pour, pour pouvoir faire de l'investissement immobilier Tout simplement parce que lorsqu'on va voir une banque, il faut lui montrer qu'on a une capacité à gérer nos finances. Quelqu'un qui a de bonnes capacités à gérer des finances, c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté systématiquement. C'est quelqu'un qui a de l'épargne, qui a de l'argent de côté. Celui qui n'a jamais d'argent à la fin du mois, c'est quelqu'un qui gère très mal ses finances et une banque va tout de suite le voir. Et si elle voit ça, qu'elle remarque ça, pour elle, tout de suite, c'est quelqu'un qui est à risque si jamais elle lui prête de l'argent et évidemment elle va éviter de prêter de l'argent à ce type de personne parce qu'elle sait qu'elle a un risque beaucoup trop important qu'à un moment donné cette personne ne paye plus ses loyers tout simplement parce qu'elle n'arrive pas tous les mois à mettre de l'argent de côté à se dégager une certaine épargne donc elle se dit qu'à la moindre difficulté eh bien, elle ne pourra plus payer son crédit et donc la banque va se retrouver en défaut. Donc ça, c'est extrêmement important de mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour montrer à la banque, pour prouver à la banque qu'on sait gérer ses finances, qu'on sait gérer son argent et qu'on arrive à mettre de l'argent de côté tous les mois et que demain, si jamais elle nous prête, de l'argent pour acheter un bien immobilier, eh bien, on saura faire face à une difficulté parce qu'on sait justement gérer nos finances et qu'on sait qu'on a toujours un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire face et, et pouvoir se serrer la ceinture pendant un mois ou deux sans avoir à faire d'impayés à la banque. Donc ça, c'est très important dans ce sens-là de savoir mettre de l'argent tous les mois de côté, même si on n'a pas de projet d'investissement immédiat. On peut très bien avoir un projet d'investissement dans six mois, dans un an, dans deux ans, peut-être qu'on n'en a même pas encore aujourd'hui, mais qu'on sait qu'un jour, on voudra acheter de l'immobilier. et eh bien, pour ces raisons-là, il faut commencer à faire de l'épargne, à mettre de l'argent de côté tous les mois le plus tôt possible. Plus on commence tôt, plus on a en fait de facilité à le faire et des moyens de s'enrichir plus, plus facilement. Sur quel type de bien se positionner avec le SMIC Sur quel type de bien se positionner lorsqu'on gagne le SMIC On aurait tendance à croire, c'est pour ça que ma réponse va peut-être être un petit peu choquante, mais on a tendance à croire que quelqu'un qui gagne peu d'argent va devoir acheter un petit bien ou un bien pas cher ou un bien reculé en France dans un endroit où les prix d'immobilier ne seront pas chers. En fait, il faut raisonner d'une autre façon. Il faut raisonner comme un investisseur. Un investisseur va regarder d'abord l'objectif qu'il veut atteindre et reculer derrière, prendre de la distance par rapport à, ce, à cet objectif pour connaître les solutions qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif-là. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, ça va être plus ou moins la même chose. C'est de se dire ok, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux gagner Quels objectifs j'ai avec mes investissements immobiliers Et à partir du moment où il aura fixé ses objectifs, il va prendre du recul par rapport à ses objectifs et mettre en place des stratégies et des solutions qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il faut surtout pas faire l'erreur de se dire je gagne pas d'argent donc je vais viser par exemple quelque chose de ce qui est de moins cher sur le parc immobilier. Il faut surtout pas faire cette erreur là parce que cette erreur là elle va systématiquement amener l'investisseur dans une impasse et il va le regretter plus tard parce que ces investissements qu'il va faire va être comme une espèce d'épine dans le pied demain lorsqu'il va vouloir accélérer ou, ou scaler son patrimoine ou ses investissements donc surtout ce qu'il faut c'est déjà définir ses objectifs qu'est ce qu'on veut obtenir sans se mettre de limite et ensuite Prendre du recul et regarder quels sont les moyens que l'on a de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Quelles solutions on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Je vais prendre un exemple pour essayer d'être très clair sur cette réponse. Et là, plutôt que de prendre quelqu'un qui est au SMIC, on va carrément prendre quelqu'un qui a un, un plus gros inconvénient encore que quelqu'un qui ne gagne que le SMIC, c'est quelqu'un qui est au chômage. Quelqu'un qui est au chômage, qui n'a pas de revenus, peut-il investir dans l'immobilier La plupart des, des, des gens répondront non, il n'a pas de revenus, il ne peut pas donc obtenir de financement à la banque, il ne peut donc pas investir dans l'immobilier. Or, si on prend un autre angle de vue, on va pouvoir s'apercevoir que quelqu'un qui est au chômage peut parfaitement investir dans l'immobilier. Alors comment Eh bien c'est en fait très simple. Une personne qui est au chômage a un inconvénient pour un cernale immobilier qui est celui de ne pas avoir de revenus fixes. Donc son problème est de ne pas avoir de revenus fixes tous les mois pour que la banque puisse lui accorder un prix. Donc pour résoudre cette problématique de revenus fixes tous les mois, quelle est la solution La solution, elle va être relativement simple. Ça va être simplement de compenser ce défaut de manque de revenus mensuel en s'associant avec une personne qui, elle, à des revenus stables, mensuels et suffisants pour pouvoir investir dans l'immobilier. Le fait de s'associer avec cette personne, comme par exemple dans une structure de SCI, la SCI Société Civile Immobilière, est une structure parfaite lorsqu'on veut démarrer dans l'investissement immobilier et qu'on n'a pas beaucoup de revenus. C'est d'aller chercher quelqu'un qui a du revenu, par exemple un parent, un ami, un oncle, qui lui a de l'argent, on s'associe avec lui. De ce fait là, on va créer une structure en SCI qu'on va présenter à la banque et c'est la SCI qui va faire un emprunt à la banque pour investir dans un bien immobilier. Un bien immobilier qu'on aura choisi selon un objectif qui est celui de gagner X cash flow, de créer X patrimoine, etc. etc. Et non pas un bien immobilier qu'on aura choisi par rapport à ses revenus. Un bien immobilier qu'on aura choisi par rapport à l'objectif qu'on va atteindre au final et cet objectif on va pouvoir l'atteindre grâce à la solution qui est celle de s'associer avec une personne et d'acheter un SCI plutôt que de vouloir essayer d'acheter tout seul alors qu'on n'a pas suffisamment de revenus pour le faire ou en tout cas pour pouvoir acheter un bien qui soit suffisamment intéressant pour que ça soit un bon investissement immobilier. Donc ce que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui gagnent de petits revenus, il ne faut pas qu'ils croient que l'investissement immobilier n'est pas à leur portée. Elle n'est pas à leur portée uniquement dans leur tête. Si jamais ils se forment, si jamais ils vont chercher les bonnes informations, si ils vont euh, chercher les bonnes personnes pour les accompagner dans leur aventure d'investissement immobilier, d'investisseur immobilier, ils vont pouvoir investir dans l'immobilier. La chose importante, et celle qui n'a euh, pratiquement pas de valeur, c'est la connaissance. À partir du moment où on a, une, on a une connaissance, on arrivera toujours à faire des choses dans l'investissement immobilier. Moi, demain par exemple, je sais que si je me retrouve au chômage, je perds tout et que je me retrouve sans aucun revenu. Je sais que j'ai les capacités de revenir parce que les connaissances que j'ai vont me permettre de mettre des choses en place qui vont me permettre de, de pouvoir réinvestir encore dans l'immobilier. Il faut surtout pas se limiter au fait de se dire je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas assez d'argent. Il y a toujours une solution adaptée à chaque profil de personne. Le plus important, c'est d'être motivé, de savoir ce qu'on veut, quels objectifs est-ce qu'on veut atteindre se former pour avoir les connaissances suffisantes pour mettre en place les solutions et les schémas qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. À partir du moment où on est dans cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que même au SMIC, on ne puisse pas investir dans l'immobilier.